L'invité au bout du fil avec nous, M. Abdou Sané, coordonnateur de PASTEF Ziguinchor. Euh, bonjour. Bonjour. Merci pour cette disponibilité renouvelée à Réoumi. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau, M. Saneh. Alors, nous nous intéressons naturellement d'abord à l'appel au dialogue du président Macky Sall réitéré euh, avant-hier en Conseil des ministres. Quelle est la position officielle de votre parti sur cette question? Merci. Donc, en ce qui concerne... La position de, de notre parti, je ne la connais pas pour le moment. Mmh. Et ce sont les instances au niveau le plus élevé qui auront le privilège de rendre compte. Par contre, je peux avoir peut-être à exprimer un point de vue personnel oui. et qui n'engage nullement le parti. Oui. À ce titre, j'aimerais simplement exprimer-moi mes réserves par rapport à cet appel. Pour plusieurs raisons, parmi lesquelles, premièrement, la personne qui appelle, quelle est la valeur de sa parole aujourd'hui Parce que c'est une personne qui est prête à se renier. C'est cette personne qui avait fait le tour du monde, qui a parlé sans la contrainte, qui a parlé sans être torturée. Qui, en toute liberté et en toute connaissance de cause et en toute responsabilité absolue, s'est largement exprimé sur le fait que, après son mandat de 2019, il ne pouvait être candidat à, aucune, à aucun autre suffrage. Si cette personne se débine par rapport à cette attitude antérieure, si cette personne se désavoue elle-même, si c'est cette personne qui est dans le dénouement, dans le réuniment, si c'est cette personne qui appelle, je me demande alors quelle est la valeur de sa parole en termes de crédibilité, en termes de garantie. Et c'est pourquoi je dis que j'ai jamais beaucoup de réserves. Mm. Si c'était des positions individuelles, je suis tellement plus prudent que pour quelqu'un qui n'a pas de respect par rapport à sa parole, je ne pourrais accorder de suite favorable par rapport à ça. Voilà. D'accord. Alors, nous, nous comprenons vos, vos craintes que vous avez d'ailleurs expliquées, mais au nom de la stabilité, euh, ne pensez-vous pas quand même que euh, c'est un appel auquel il, il faut aller répondre pour peut-être pouvoir poser euh, certaines conditions afin d'avancer, parce que cette situation quand même de tension ne peut pas perdurer. J'espère que vous êtes d'accord. Le mot stabilité est galvaudé ces derniers jours. Or, le seul facteur de risque par rapport à l'instabilité que l'on est en train de noter et de constater amèrement au Sénégal, mmh. il n'y a qu'une seule personne qui peut apporter cette réponse. Il suffit simplement que Macky Sall assume ses positions antérieures, confirme et s'adapte par rapport à ses déclarations antérieures qui disent clairement qu'il n'a pas droit à une autre troisième candidature et la paix et la stabilité seront retrouvés au grand bénéfice du peuple souverain sénégalais. Parce que le seul facteur d'instabilité aujourd'hui, c'est la déclaration de candidature de Macky Sall à la prochaine présidentielle. Or, pour cette déclaration, c'est lui qui est à l'origine de tous ces problèmes. Donc il suffit simplement qu'il y renonce et c'est terminé. Parce que nous sommes simplement à moins de 10 mois de l'élection présidentielle. Il y a autre chose à régler. Que de se donner à ce spectacle ou bien à ce simulacre de dialogue. Alors, euh, à ce simulacre de, de dialogue, euh, comme vous le dites, euh, mais euh, vous, euh, j'espère, hein, prêtez une oreille attentive à la société civile, euh, quelqu'un comme Aluntine qui estime que c'est la voie du salut. Euh, à ce propos, est-ce qu'il y a des discussions en cours euh, entre le PASTEF et, et cette société civile Bon, pour vous préciser une chose, moi je suis coordonnateur à un niveau local, donc à un niveau communal. Vous n'avez pas toutes ces informations. Toutes les décisions nationales sont portées par le niveau national. Donc, quand c'est une question d'ordre national, elle ne relève pas de ma compétence. Je ne peux pas m'exprimer. Oui, mais vous par devez quoi, être informé en tant, en en tant que, que militant. En tant que militant, je peux exprimer des idées, mais ce sont des idées qui ne sauraient engager le parti, qui ne peuvent engager que ma seule personne. Mmh. C'est ça la nuance aussi à faire. Parce que je ne peux pas me substituer au porte-parole du parti. Par contre, en tant que militant du parti, je peux peut-être librement exprimer mes positions et mes points de vue. Très bien. Et c'est oh. à ce titre que je dis que notre attitude ne peut pas dépendre d'une influence extérieure, d'une dignité extérieure. Nous pensons par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Et à ce titre, j'exprime moi personnellement. Ma méfiance, pour ne pas dire mon désaccord, mmh. par rapport à toute suite à donner à cet appel que je trouve appel partout. Parce que ce n'est pas un appel sincère, puisque nous connaissons le mot bien. Si on nous dit que c'est la troisième candidature qui est à l'origine de tous les soubresauts au niveau du Sénégal, il suffit simplement que ceux qui sont à l'origine de cela se taisent pour simplement retrouver la paix. Donc, il faut avoir le courage d'identifier la cause du mal. La racine du mal et faire des solutions par rapport à ça. Mais ici, les gens tournent en rond comme s'ils ne savent pas ce qui est à l'origine des troubles que l'on est en train de noter et qui font qu'aujourd'hui nous avons plus de 500 détenus politiques. Mmh. Alors donc, je crois que la seule personne qui est responsable de tous les maux aujourd'hui au niveau de l'État, c'est Matissan. Donc il ne peut pas être à l'origine de ce mal et encore donner l'impression d'être quelqu'un qui travaille pour l'unité nationale. Ça n'a pas de sens. C'est pourquoi je dis qu'il y a de l'hypocrisie dans l'air. Et moi, l'hypocrisie, quand je l'identifie, je la démasque. Et quand je la démasque, j'en tire toutes les conséquences. Et ce sont ces conséquences qui dictent de façon absolue ma position par rapport au refus et à ne pas donner de suite. Puisque la parole, encore une fois, du président Sall n'a aucune valeur, c'est une parole qui est à terre. Mmh, mais le PASTEF ne s'est pas encore décidé, comme vous l'avez souligné. Alors, votre leader... À, à ma connaissance, non. Oui, d'accord, d'accord. Alors, votre leader, Ousmane Sonko, a affirmé qu'il y a bien eu tentative d'assassinat sur sa personne par des forces de défense et de sécurité. Il a annoncé une conférence de presse, certainement pour sortir ses preuves. Mais euh, l'État déjà, euh, à travers son porte-parole, le porte-parole du gouvernement à dénoncer ces accusations sans preuve. Peut-on s'attendre, en attendant hein, la conférence de presse de, de votre leader, à, à des preuves quand même irréfutables, parce que c'est des accusations assez graves Merci pour cette question. Quand vous suivez le parcours et l'itinéraire de Ousmane Sonko, vous verrez que à chaque fois qu'il fait une sortie, à la minute près, les gens contestent au niveau du camp présidentiel ou de la mouvance présidentielle. Et plus tard... La vérité finit par s'imposer. Comme on le dit, le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend les escaliers. Elle arrive toujours tard, mais elle est beaucoup plus durable. À 20 reprises, Ousmane Sanko a dénoncé des cas. Les gens ont fait bloc pour le rejeter. Et plus tard, la lumière évolue montre que Ousmane a raison. Ousmane est tellement rigoureux, il joue tellement de probité intellectuelle et morale, il incarne tellement de vertus qu'il a peur de dire ce qui n'est pas vrai. C'est ce qui fait que je peux personnellement partager son point de vue parce que je lui fais absolument confiance puisqu'il a été toujours constant quand il s'agit de dire la vérité. Ce qui s'est passé quoi C'est que la haine a commencé à s'installer dans le cœur de Macky Sall qui, faute d'arguments, utilise maintenant la haine comme réponse par rapport à cette étoile montante qu'on appelle Ousmane Sonko, qui est aujourd'hui portée de l'espoir de toute une génération de Sénégalais, pour ne pas dire d'Africains. Face à cette montée en puissance de Ousmane Sonko, et en l'absence d'arguments pour faire face à Ousmane Sonko, Sall s'est replié sur plusieurs outils et instruments pour tenter vainement d'endiguer la montée en puissance de Ousmane Sonko. C'est ainsi qu'il s'est réfugié derrière la justice pour l'instrumentaliser et l'orienter négativement contre Ousmane Sonko. C'est ainsi qu'il s'est replié derrière une certaine presse pour procéder à un léchage médiatique contre Ousmane Sonko. C'est ainsi qu'il a utilisé des arguments. Il a commencé à stigmatiser Ousmane Sonko au plan religieux. Il a stigmatisé Ousmane Sonko d'un point de vue ethnique et d'un point de vue de ses origines géographiques. Tout cela pour essayer vainement d'empêcher la montée fulgurante d'Ousmane Sonko. À l'arrivée, Ousmane Sonko est devenu plus que populaire. Ousmane Sonko est porté par le cœur de 90% des Sénégalais. Et maintenant, puisque tous ces mécanismes ont échoué, je me suis dit que certainement la dernière, la dernière tentative, serait de simplement d'opter la vie d'Ousmane Sonko, de supprimer sa vie, de tuer Ousmane Sonko, d'assassiner Ousmane Sonko puisque au moment où nous parlons, le phénomène d'assassinat est récurrent au Sénégal. Nous avons nos deux militaires qui jusqu'à présent, il n'y a aucune suite, l'autre on l'a retrouvé mort, l'autre est porté disparu. Aucune information publique de la part du gouvernement qui est prêt toujours à intervenir. Et au demeurant, ces deux soldats pour avoir rendu service à la nation. Et au nom de la sacralité de la vie humaine, telle que préconisée par notre, le préambule de notre conscience où on dit que la vie humaine est sacrée, un silence est suspect de la part de Macky Sal et de son gouvernement. Vous pensez qu'ils ont été nous assassinés Nous avons assisté à l'assassinat de Jusqu'au moment où nous parlons, il n'y a aucune suite judiciaire au moment où, pour une simple diffamation, tout l'appareil d'État est en train d'être actionné à la minute et à la vitesse lumière. Donc, si nous sommes dans ce contexte où l'assassinat comme Adrien a récemment avec Korka, comme Adrien avec les jeunes Boujabi qui a été lâchement assassiné, qu'est-ce qui empêcherait aujourd'hui d'aller maintenant jusqu'à Ousmane pour tenter aussi d'attenter à sa vie, donc d'assassiner Ousmane Sonko. Donc je dis encore une fois que Ousmane Sonko, au moment opportun, vous rencontrera à travers une compte de presse, il prendra les, les preuves irréfutables et chacun en tirera les conséquences. Mais encore une fois, considérez que tout ce que Ousmane Sonko dit, c'est la vérité avec des majuscules. Alors, pour les deux soldats, euh, vous parlez d'assassinat. Euh, sur quoi fondez-vous cette affirmation Non, j'ai dit carrément que, voici ce qui s'est passé. Mmh. Tel qu'on a présenté la mort du sergent et tel qu'on a présenté la disparition de l'autre, de, de l'adjudant, c'est renversant. Mmh. Et qu'est-ce qui pourrait expliquer aussi le, le, ce silence Qu'est-ce qui pourrait être Est-ce une volonté de banaliser Ou bien c'est simplement euh, une gêne ou bien c'est l'absence d'arguments, eux qui sont prêts à intervenir. Quand vous tuez une mouche, c'est personnes qui intervient au niveau des plateaux de télévision pour dénoncer cela. Mmh. Et là, nous avons des gens, des citoyens, qui, qui n'ont aucun passé chargé, qui ont servi au prix de leur vie, la nation, qui disparaissent, l'un disparaît, l'autre trouve mort, aucun communiqué, aucune information, aucun apport même de soutien moral ni psychologique à leur famille c'est comme s'il y avait une haine viscérale vis-à-vis -vis même de ces personnes. Peut-être que leur faute, c'est d'être originaire de la Casamance. Parce que quand vous faites le regroupement, vous verrez que c'est la Casamance qui est en train de payer le plus lourd tribut en matière d'assassinat, dans le sens politique du terme. Mmh. Tous les cas les plus compliqués, c'est ici. Quand il s'agit d'une répression, il y a celle en Casamance où on donne l'ordre de tirer à Basraïa. Ailleurs, c'est des livres et ça peut être... ou de l'eau chaude. Mais ici, c'est ça. Prenez, prenez le bilan à Bionna, où Ousmane Sonko est parti Hier, présenter les condamnations à la famille de Feu Corca. Pour vous dire encore une fois que qu'on a tellement stigmatisé que de vous dire, être même casément, est devenu même un délit. Parce que c'est sur cette base qu'on a fait des accusations pour dire que des rebelles seraient venus à une manifestation de passage. Au moment où nous parlons, il y a un responsable de passage, M. Diamin, qui est détenu, qui est dans les liens de la prévention parce qu'on l'accuse d'être un euh, homme à la salle du MFDC. Vous voyez, vous vous rendez compte Où sont ces. C'est d'autres dit qu'ils étaient venus là Kazama pour prendre part à une manifestation à Dakar. Ah, mmh. Et c'était le procureur. Aucune suite. Et c'est là où je dis aussi qu'il faut qu'il y ait un suivi. Mmh. Au niveau des médias, pour ne pas faire de l'information, une information toujours ponctuelle, mais parfois c'est bon de faire des informations de façon structurelle pour montrer le suivi et l'évolution d'une information dans le temps. Et comme ça, demain, on pourra identifier ceux qui disent la vérité, ceux qui ne disent pas, ou bien ceux qui sont coupables. Mais ici, on travaille à l'amnésie. On amène les esprits à oublier vite et simplement à travailler sur l'actualité, sur les événements les plus récents. Mm, alors, je vous dire qu'il y a un faisceau d'éléments qui montre carrément que le suspect est là. Et plus qu'un suspect, il peut être égoulé même en accusation. Mmh. Et encore une fois, aujourd'hui, Ousmane Sonko, c'est la personne qui a décrit les pires, n'est-ce pas, attaques de même. Sa maman a subi ici, injustement, un harcèlement de la part de la gendarmerie. Lorsque Ousmane Sonko l'a dénoncé, ils étaient nombreux à dire que c'est faux, c'est faux. Et pourtant, voilà, les télé ont donné raison. Les gendarmes en question ont été jugés. et condamnés avec complaisance. Mais toujours, ce qui était important, c'est qu'ils ont reconnu Or, sa maman n'a rien à voir avec le cours et l'évolution politique de Pasteur. D'accord, ce sera Au la soit dernière soit cours, question. Ousmane Soko est la seule personne à qui on empêche d'abonner ses enfants à l'école. Il est la seule personne à qui on empêche de sortir un vendredi pour aller faire la, la prière. C'est la seule personne qui n'a pas le droit de recevoir ses amis, quand il veut, comme il veut, où, est, où il veut. Vous vous rendez compte mmh. Devant tout, ce l'échange, on veut encore dire que c'est cette personne qui est derrière cette affaire qui demande à ce qu'il y ait un dialogue. Dialogue, c'est du cinéma. Mmh. Pour ne pas dire que c'est du tartif. Très bien. Euh, ce sera la dernière question. L'actualité à Ziguinchor, notamment à la mairie, où vous officiez, c'est euh, ce mouvement d'humeur des, des travailleurs euh, qui revendiquent une augmentation de salaire conformément aux accords avec euh, le gouvernement, l'autorité, euh, le maire de Ziguinchor, en l'occurrence Ousmane Zonko, a procédé à des affectations que certains ont jugées arbitraires et l'on est allé jusqu'à même dénoncer une dictature rampante à la mairie de Ziguinchor. Qu'en est-il Bon, en réalité, pour vous mettre à l'aise et me mettre à l'aise, oui. puisque vous m'avez fait l'interview sur la politique, mm -hmm. pour éviter une confusion des rôles, parce qu'au moment où nous parlons, si je parle de quelque chose de la mairie, qui, pas, qui ne relève pas de partiel, la mairie, ce n'est pas une affaire, c'est une institution. Les gens ne feront pas la différence entre mes déclarations en tant qu'élément politique par rapport à toutes les questions pertinentes que vous avez posées. Et mm -hmm. c'est une dernière question, parce que ça risque de donner l'image d'une mairie où c'est PASTEF qui se prononce, malheureusement. C'est pourquoi j'aurais souhaité que l'on fasse une émission spéciale. Et là, vous m'interrogez en tant que conseiller municipal délégué auprès du maire. Charité mais mais Zoubaris, vous pouvez quand même nous expliquer la situation, non, à, à sûr en tant qu'élu. Oui, c'est ce que je dis. Il y aura une confusion. C'est-à-dire que Ousmane nous a interdit mm. de faire de cette institution une confusion de rôle avec PASTEF. Or, je commence à parler en tant que PASTEF, tous mm. les éléments. Mm. Les auditeurs qui nous écoutent, toute idée que je. J'accepte je, je, qu'il compte ça par rapport à mon appartenance partisan. Mais si je dois parler de la mairie, je dois être à équidistance et parti. C'est pourquoi je vous dis que, si vous le voulez bien, reprogrammer on parlera de long à large de tout ce qui est à la mairie avec en ce moment. Okay. Mon statut clairement défini de conseiller municipal. C'est pour éviter la confusion. Imaginez mmh. que je donne aujourd'hui une position X. On mmh. de la, la le garde là, le gars de passe là c'est lui qui a dit ça. Ça va amener la confusion. Oui. La mairie, c'est la mairie. Quand je parle de la mairie, c'est le conseil municipal qui parle. Mmh. Mais quand vous m'introgez comme élément coordonnateur communal de passer je m'interdis de prendre cette position, cette, cette question de position de PASTEF pour m'exprimer sur une question de la mairie. Je vous le concède. Euh, nous aurons donc l'occasion de reparler de la situation à la mairie de Zigachor où vous officiez lui, en à tant que conseiller municipal. Très bien, ce sera avec plaisir. Merci, M. Abdoussane, d'avoir été notre invité ce matin. Ça a été encore un, un grand plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau de la matinale. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur de Pasteur Zigachor. Merci. Merci. Merci. Zyganchor. Merci. Merci. Merci. Zyganchor. Merci. Merci.